Bonjour à tous et bienvenue pour notre dernier webinar de la saison 1. Donc, je suis toujours en compagnie de Grégory qui m'accompagne sur le sujet et qui est votre contact numéro 1 sur toute la partie formation. Est-ce que vous nous entendez bien Est-ce que c'est bon pour vous On y va. Yes. Stop. Donc Dernière étape, on est sur le tunnel de conversion. C'est optimiser les étapes du parcours de conversion. On va vous montrer ça dans son ensemble, et qu'est-ce que c'est exactement Durée 20 minutes, on finit par les questions-réponses, n'hésitez pas à les poser directement sur l'onglet à droite, et on y répond à la fin. Alors, qu'est-ce qu'un parcours de conversion non, Pour restituer vraiment, c'est l'ensemble des étapes, que va effectuer l'internaute vers, vers vous et vers l'objectif que vous voulez lui donner. On parle aussi souvent d'entonnoir, on parle de tunnel, on parle de parcours, voilà, il y a plusieurs euh, termes, euh, mais c'est vraiment tout ce qui va se passer entre l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, le, faire, le conduire d'un point A à un point B. On peut être très précis, que ce soit dans, un, dans une zone précise sur votre site, comme très large sur le fait de vous découvrir jusqu'à vous recommander. Et dans cette, de ce webinaire ici, on va vraiment essayer de vous montrer le spectre le plus large possible. Le bout du tunnel, donc la fin, ça peut être du coup la vente d'un produit, d'un service, la demande d'un devis, euh, ou alors comme je disais, si on veut vraiment tout au, tout, beaucoup plus loin, ça va être de vous recommander près de, de, ses, de ses partenaires ou de ses amis. Donc là, voici un exemple de tunnel ou d'entonnoir vraiment simple. Et de base, euh, surtout en e-commerce, où l'internaute, où 100% des visiteurs de votre site vont être sur, euh, présents du coup sur votre site. 90% de ces visiteurs vont chercher et naviguer sur votre site web pour rechercher une info ou un produit. Ensuite, 70% vont aller visiter la fiche produit, donc chercher une information. Donc jusque là... On n'est pas spécifique au e-commerce, on est vraiment généraliste. Et à partir d'ici, ils vont ajouter le produit au panier et finaliser leur commande. Et on voit que le taux diminue de plus en plus et on va avoir, par exemple, 10% de clients, qui, de visiteurs qui vont commander et qui vont valider leur commande. Donc on a une déperdition entre chaque niveau et on va essayer de comprendre, en fait, la déperdition qui se passe. Donc un tunnel, c'est, si je reprends un autre exemple, hein, c'est votre site web, il arrive sur la page de paiement. Vous pouvez proposer un upsell, parce qu'un tunnel peut être euh, agrémenté de différentes étapes. Donc ça veut dire que là, il a payé, mais une fois qu'il a payé, vous pouvez lui proposer de rajouter encore un, mode, euh, un paiement euh, pour, pour ajouter une, un produit supplémentaire. Je prends l'exemple d'un jeu vidéo, euh, vous vendez votre jeu vidéo, bah, vous pouvez proposer la vente d'une manette, par exemple. Derrière. Et, la page de remerciement. Donc ça c'est vraiment les étapes d'un tunnel, très simple, très petit en e-commerce, et en fait entre chaque étape il va se passer des choses, le, le, le menu sera de plus en plus resserré, il y aura moins en moins d'informations pour ne pas qu'il quitte la page, et on va lui donner des informations vraiment dédiées à cette étape. Donc l'objectif c'est vraiment d'analyser les points de friction, comprendre les taux de rebond, les taux d'abandon, où est-ce qu'il se situe? À quel moment sur le site? À quel moment de l'étape? De qualifier précisément les visiteurs, puisque le curieux, lui, va souvent s'arrêter, en fait, à la recherche d'informations, va peut-être consulter qu'une seule à deux pages, alors qu'un prospect, lui, va consulter vraiment trois, quatre pages, par exemple, et va aller plus loin dans le tunnel. Il va peut-être ajouter au panier, mais il ne va pas payer. Donc, c'est un prospect, il était prêt à payer, mais pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? et optimiser du coup l'ensemble de ces étapes pour vraiment aller plus loin, vraiment euh, aller euh, grappiller des, des quelques pourcents à chaque fois sur votre taux de transfo entre chaque étape pour arriver à un super résultat. Donc on va analyser à chaque fois euh, là, donc le conversion rate, c'est vraiment le taux de conversion entre chaque étape, donc deux visites à ajouter au panier, combien qui ont ajouté au panier vont s'identifier sur la page de paiement de, de, de, de suivante. Combien vont ensuite faire le choix de livraison et combien vont ensuite payer Et on peut voir que le taux va diminuer et va euh, va, va diminuer à chaque fois. Non là, c'est 96% des 16% hein, qui sont 16% des 30% de 100%. <rire> donc, si je reprends, on a 100% de visiteurs, il en reste 30 qui ajoutent au panier, 16% des 30%. Donc là, je suis un peu mauvais en maths pour vous dire ça euh, comme ça, mais qui vont eux euh, venir s'identifier. Et en général, à partir du moment où ils s'identifient, ils font leur qui font le choix de livraison, hop, ils payent. Voilà, on a quand même un taux. Pourquoi est-ce qu'on a encore 7% de perdu quasiment Parce qu'il va y arriver. Il va y arriver des fois où euh, euh, la personne finalement n'a pas le bon mode de paiement avec elle, n'a pas sa carte bleue, n'a pas bah, une ancienne, elle passe pas, il y a un problème X ou Y. Euh, et du coup, ou aussi peut euh, se dire non, finalement j'achète pas. Mais c'est assez souvent quand même des, des problèmes de paiement. Donc, l'importance, par exemple, pour diminuer un taux ici, ça va être de proposer euh, plusieurs choix de paiement. Donc, si votre carte bleue ne fonctionne pas et que vous avez un... pour x ou y raison, hein, ça m'est déjà arrivé aussi, et, et ben je vais payer avec mon compte Paypal, par exemple. Donc C'est bien de proposer le paiement Paypal. Beaucoup d'internautes vont vouloir payer par Paypal, mais sauf que si ça ne fonctionne pas, ils vont aussi pouvoir payer par carte bleue, par exemple, à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut vraiment proposer un choix multiple. Qu'est-ce qui fait que du choix de livraison, aussi, ils ne vont pas plus loin ça va être... Euh, parce qu'il n'y a pas assez de choix de livraison. Si vous proposez que du relais colis, euh, moi personnellement, je suis pressé, je veux mon colis hyper rapidement, euh, je le veux pour euh, dans 24 heures, je suis prêt à payer une livraison express. Ça peut être ce genre de choses. Donc il faut toujours aller chercher pourquoi et comment est-ce qu'on peut améliorer les taux. Et c'est pour ça qu'on recommande tout le temps d'aller ajouter des choix, plusieurs choix de livraison, du relais colis, de la livraison express, la livraison classique, de proposer plusieurs choix de mode de paiement, que l'identification soit pas obligatoire, par exemple, principalement pour de la vente au particulier, si c'est quelque chose qui s'achète une seule fois et je suis pas prêt de revenir sur votre site, autant faire une commande en tant qu'invité, c'est le terme utilisé. Et à chaque fois, on va gagner, en fait. À chaque fois, on va grappiller quelques centièmes, quelques pourcentages, quelques visiteurs, quelques internautes, en fait, qui vont aller plus loin dans les tunnels. Et vous allez, du coup, naturellement augmenter votre transfert. Alors comment est-ce qu'on calcule C'est assez simple. Vous prenez le nombre de transactions divisé par le nombre de visiteurs fois 100. Pareil pour les prospects. C'est le nombre de formulaires saisis, remplis par le nombre de visiteurs fois 100. Vous pouvez le faire, du coup, cette stat-là. Vous pouvez le faire sur la page d'accueil vers le euh, nombre de, de visiteurs depuis la page d'accueil qui ont rempli les formulaires. Donc là, vous avez un taux de transfert global. Ou alors, euh, qui sont allés sur la page de... Euh, de, de demande de devis par exemple euh, ou d'informations et combien ont vraiment saisi le formulaire donc c'est à dire qu'ils sont allés jusqu'à la demande de devis mais ils n'ont pas saisi la demande de devis donc c'est là où il faut améliorer ces taux là et aller chercher à les, à les pousser et à se dire bon moi euh, moi qu'est-ce qui ferait que euh, je ne remplirais pas cette page ah oui il y a peut-être trop de champs il y a le numéro de téléphone qui est obligatoire j'en ai pas besoin voilà c'est ce genre de choses donc si on reprend améliorer son taux de conversion en 10 étapes c'est quoi c'est bien identifier les sources de contacts, site internet, réseaux sociaux, référencement naturel, emailing, pour aller chercher encore plus de leads qualifiés via les bonnes sources. En fait, de contacts. C'est-à-dire que ce qui est top dans ce cheminement, c'est que vous pouvez même savoir combien vous avez eu de prospects ou de clients depuis le référencement naturel, ou depuis l'emailing, ou depuis euh, euh, je sais pas, votre page Facebook. Vous allez dresser le fameux persona, votre client idéal, Rédiger une vraie promesse de valeur convaincante. Donc là vous pouvez revoir les anciens webinars sur tous ces sujets. Vous pouvez définir vos objectifs du coup. Par exemple, doubler mon taux de transfo trois mois après la refonte de mon site web. Ça c'est des choses qu'il faut vraiment vous donner en termes d'objectifs. Analyser les anciennes stats. Améliorer et fixez vous ces objectifs. Excusez-moi. Définissez du coup les appels à l'action. Une promesse de valeur et un appel à l'action. Vous pouvez créer tout ce qui est stratégie de contenu, ça, Nous on recommande fortement de renforcer l'image de l'entreprise. L'internaute est curieux, il a aussi envie de savoir qui se cache derrière. Il a, il a besoin d'être rassuré sur vous, sur votre entreprise, sur votre produit. Voilà, il a besoin de savoir que ce n'est pas du dropshipping qui vient d'Aliexpress, euh, qu'il aura pu acheter 2 euros et que vous vendez 25. Voilà. Il a besoin de savoir ça, il a besoin de voir le, le, le derrière de votre produit, de votre service. Donc Il a besoin de voir comment vous fabriquez qui est dans les bureaux, que c'est une vraie entreprise, donner euh, une info, plus vous rassurez l'internaute. L'expérience utilisateur, à optimiser au maximum, qui va avec les performances techniques. Donc, si votre site est lent, bah, vous plombez aussi l'expérience utilisateur. Donc, ça doit être rapide à charger, ça doit être hyper accessible sur mobile. Et rassurer l'internaute, par exemple, avec des avis de clients, des recommandations, des études de cadre, des exemples de réalisation général, et après quelque chose qu'on vous préconise tout le temps également, c'est de tester d'optimiser et de recommencer puisqu'il n'y a pas de, y a pas de, de miracle le, la meilleure façon d'arriver c'est de toujours recommencer toujours tester, et encore et encore alors pour vous expliquer un petit peu plus brièvement le tunnel d'achat <coughs> qui est découpé en six grandes étapes pour expliquer le fonctionnement, il y a la phase découverte. Donc là, la personne découvre votre entreprise ou votre produit. Donc soit elle en a entendu parler, soit elle a trouvé via du référencement naturel, par exemple à chercher une info ou via une publicité. Ensuite, il y a tout son intérêt. Donc, c'est lui faire prendre conscience qu'elle a besoin, qu'elle a un besoin, qu'elle a une problématique, et donc la considération que vous pouvez répondre à son besoin et à sa problématique via votre solution. Ça c'est vraiment un point important. L'internaute n'est pas toujours conscient que euh, vous pouvez répondre à son problème facilement. Donc ça, c'est la promesse de valeur hein, qui aide vraiment à faire ça. Oui, ça peut être l'intérêt. Hein. L'intérêt la considération, ça joue avec la promesse de valeur. Ensuite, l'intention. Là, votre internaute. Donc là, vous avez de moins en moins d'internautes hein, dans l'entonnoir. Euh, c'est quand il va de se donner les moyens de payer votre solution. Donc là, il va budgétiser, il va réfléchir, il va vraiment être dans cette phase où « ok, ça m'intéresse, je vais y aller ». Et avant d'y aller, petite étape, il va chercher des alternatives et il va comparer. Donc je pense que ça vous est tous déjà arrivé. Euh, vous allez pour acheter un produit, un service sur internet, sur un site que vous venez de découvrir, par exemple, ça vous donne vachement envie, puis là vous dites, hop, oh, ah, je vais aller voir si je trouve pas un code promo, par exemple. Alors celui qui a jamais été chercher de code promo, lève la main, mais euh, là vous allez chercher votre code promo, et là vous trouvez une autre offre, et ainsi de suite, et finalement vous achetez peut-être soit sur un autre site, soit vous ne trouvez pas de code promo, mais vous achetez quand même. Et donc l'achat, l'internaute procède à l'achat de la solution. Donc là on a toujours pareil une perte qui va se passer ici, parce que l'internaute était prêt à payer et finalement hop, il s'est passé quelque chose vous en avez perdu parce que bah, vous étiez soit mal placé en termes de prix et allé chercher ailleurs euh, soit une alternative complète hein, c'est à dire que euh, une solution complètement différente de la vôtre et ensuite la phase de vente il existe différents types de tunnels alors on va pas tous les aborder on va en aborder 2-3 euh, pour vous montrer un petit peu le fonctionnement donc là c'est la méthode AARRR ou ARR, <rire> comme vous voulez c'est plus dédié aux outils euh, freemium, aux applis gratuites, tout ce qui est média, ou ben, même un webinar dans notre cas. C'est-à-dire qu'on va faire une acquisition de trafic sur notre site, une inscription au produit, une phase d'activation, on appelle ça, une phase de rétention, donc l'utilisateur est actif du produit, donc là par exemple vous êtes présent au webinar. Ensuite une phase de monétisation et de revenus, où l'internaute devient client, et de référence, référence. De qui est vraiment transformé en tant que promoteur, donc qui va parler du produit, parler du service. Donc là, c'est clairement quand vous utilisez, je ne sais pas, par exemple, le bon coin, vous êtes inscrit, vous l'utilisez de manière gratuite, et puis le jour où vous allez payer pour mettre en avant votre annonce, vous allez devenir client. Alors, ça se peut, parce que vous avez certainement recommandé le bon coin, ou pas, hein, parce que tout le monde connaît, mais que vous allez recommander le produit sans être client. Hein. On pourrait presque inverser ces deux étapes-là, mais dans cette mode, ce modèle-là, c'est vraiment ARRR. Une autre stratégie assez simple, qui est plutôt orientée dans le B2B, euh, c'est la vente euh, au pro, c'est le smart marketing, -moi, où là on va qualifier vraiment de cette manière-là, donc c'est un jargon, okay c'est un jargon qui est utilisé mais qui est important euh, dans notre domaine, en B2B, qui est il y a un visiteur. Ce visiteur il se transforme en tant que lead ou suspect. Euh, C'est la personne qui est identifiée par le marketing, elle a un intérêt pour notre produit, mais on n'est pas encore sûr. On n'est pas encore sûr que ce soit un, un contact pertinent. Ensuite, le marketing va qualifier ce lead, donc le MQL. Elle a montré un intérêt pour notre offre. L'intérêt pour notre offre, elle a par, par exemple téléchargé un e-book. Elle a peut-être renseigné euh, son formulaire avec pas mal d'informations. Par exemple, le formulaire pour télécharger l'ebook, ça pouvait être juste deux champs, trois champs, mais ça pouvait être aussi euh, la taille de son entreprise, euh, son numéro de portable euh, et puis le besoin, est-ce qu'elle a besoin d'être de, de, de, de, accompagnée sur son sujet dans un mois, dans trois mois, dans six mois, pas du tout. Et si elle l'a mis dans un mois par exemple, clairement ça qualifie. Après on va passer dans l'entonnoir SQL, donc là c'est les sales, c'est l'équipe commerciale qui qualifie le lead. Donc là, l'équipe commerciale a bien fait euh, ce qu'on appelle régulièrement dans le jargon aussi, un connect call pour valider avec le, client, avec le prospect qu'il y a une opportunité, qu'il y a un projet, qu'il y a un budget, qu'il y a une date de mise en place de la so de solution et que le, contact est de, que le contact ou les décisionnaires en tout cas sont bien identifiés. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie opportunité commerciale. Et derrière, on va passer ça en opportunité. Donc un devis a été envoyé. Et l'entreprise est en phase de décision entre plusieurs prestataires produits. Donc là, on arrive vraiment en bas de la pyramide pour se transformer derrière en tant que client. Client, il a signé, il a validé. Donc il a payé une facture, il a validé un devis. Voilà. Plus concrètement, ce que je vous propose, c'est de passer à la boîte à outils dans l'approche inbound marketing, parce qu'en fait, tout ce qu'on vous montre là, c'est l'approche inbound marketing. C'est vraiment. De diviser par ces quatre grands piliers donc la partie notoriété visibilité la partie considération la partie conversion et la partie fidélisation allez première étape notoriété visibilité notez tout ça regardez toutes ces, ces solutions est ce que vous les faites aujourd'hui et planifiez-les dans votre travail pour les mettre en place c'est à dire que votre internaute il a plusieurs façons de vous découvrir ça c'est les principales il en existe vraiment plein et on va dire que c'est les principales actions possibles. Le référencement naturel, via votre site, donc votre marque, ça peut être votre marque hein, déjà, votre produit, euh, mais via vos contenus aussi, Tiens, comment faire ceci, comment faire cela, via des backlinks, via, euh, donc là c'est des liens qui viennent d'ailleurs, donc c'est vraiment la stratégie du référencement naturel. C'est assez, assez dense hein, comme euh, contenu, le référencement naturel, ça peut être vraiment un, un atelier à part si ça vous intéresse. D'ailleurs chacun des points peut être un atelier à part. Les références, le référencement payant, donc là c'est tout ce qui est Google Ads, on pourrait inclure Google Shopping, Bing Ads et autres. La publicité sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle en vrai SMA, on aurait pu le marquer. Donc c'est la publicité sur Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, Twitter, Waze même. Euh, ça va être les réseaux sociaux aussi, donc là quand vous faites des actions de community management, via Facebook, Insta, on a rajouté House quand vous faites… Euh, quand vous êtes en, dans le bâtiment, la déco, euh, c'est une plateforme qui évolue énormément, très très vite. Où vous pouvez mettre en avant vos réalisations et tout ça. On classifie un peu en tant que réseau social, même si ce n'est pas exactement ça. Mais on peut commenter, on peut euh, créer des groupes, on peut créer des amis, avoir des amis. Donc ça se rapproche pas loin. Et là, ce, ce réseau social est vraiment pas mal pour ceux qui ne l'utilisent pas encore. Euh, tout ce qui est emailing en fait derrière aussi, vous avez HubSpot hein, qui permet de faire ces emailing, Mailjet, MailChimp, Sendinblue, Beaucoup de plateformes existent. Mailche euh, Mailjet parce que c'est français, donc au Rico. Sendinblue aussi, il me semble. La partie affiliation. Donc là, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment euh, rémunéré. Alors par exemple, quand euh, quand vous êtes sur un sur un site qui va vous dire je sais pas, euh, la meilleure euh, la la meilleure cafetière euh, dosette, vous cherchez les meilleures cafetières z vous arrivez sur un site qui va vous faire un comparatif avec trois, quatre, cinq cafetières dosette, et souvent ils vont vous mettre des liens vers euh, Merci Eric pour bleu bleu euh, qui est bien français et ils vont vous mettre des liens vers Amazon, vers la FNAC ou autre pour acheter le la cafetière et eh bien ces liens là euh, clairement c'est de l'affiliation euh, une plateforme assez connue c'est lesnumériques.com ils font des comparatifs d'appareils photo, d'ordi, de souris tout ce que vous voulez assez poussé et à chaque fois à côté des fiches produits vous verrez, vous pouvez avoir le prix euh, Amazon avec le prix euh, directement le prix Fnac et tout ça donc quand vous cliquez sur ces liens là vous êtes redirigé sur Amazon et si vous achetez sur Amazon et eh bien lesnumériques.com va toucher une commission donc c'est ce qu'on appelle l'affiliation. Donc ça c'est un vrai vecteur de business, hein, euh, puisqu'il y, y a des entreprises qui sont spécialisées pour gagner leur vie en affiliation, comme les numériques.com ouais. C'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Et presse et relations publiques, clairement, puisque c'est un sujet qui vous permet d'avoir de la notoriété, de vous faire connaître. Donc ça peut être de la presse spécialisée aussi. Hein. Phase découverte-considération, donc là on va inciter les personnes euh, à aller plus loin dans le tunnel. Je ne suis pas trop d'accord avec ce, cette phrase finalement. Parce que c'est plus les inciter, non pas à aller sur votre site, mais les inciter à aller plus loin dans votre, dans votre, dans votre tunnel de vente, les leur donner envie d'aller acheter. Qu'est-ce qui va les rassurer finalement Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont avoir cette phase de considération Cette phase où ils vont avoir confiance en vous aussi. Ils ont, ils ont conscience de leurs besoins, ils ont validé qu'ils en ont besoin, et ils ont envie d'aller plus loin, mais avec vous. Ça, c'est les outils, c'est les astuces. Un blog, des articles, hein, c'est exactement la même chose, c'est deux termes différents. Mais... Rédiger des études de cas, demander des témoignages et des avis clients, rédiger des livres blancs sur euh, tiens, les 10 astuces pour faire ceci, faire cela. Faire des comparatifs. Alors, ça peut être un comparatif, euh, clairement, euh, entre votre, euh, votre offre, votre solution et une autre. Euh, si vous êtes coach sportif, euh, euh, ça va être faire du sport euh, soi-même euh, ou avec un coach. Le, le, ça peut être un comparatif d'avantages. Par exemple, euh, toujours adopter les bonnes postures puisque vous êtes surveillé. Ça peut être un comparatif de solutions. Euh, si, ça peut être MyJet versus euh, SendinBlue Pourquoi est-ce que je prendrais l'une ou l'autre Si vous êtes chez si vous vous êtes MyJet, vous avez clairement possibilité de faire ça. Les brevets, certifications, les prix, les médailles, tout ça, c'est aussi un élément de considération qui rassure énormément. Euh, le fait d'avoir un petit macaron, euh, un petit euh, médaille d'or euh, fort de Paris euh, sur, euh, sur euh, un fromage ou autre euh, augmente significativement les ventes euh, derrière, tout simplement parce que l'internaute et rassurer bah, l'internaute ou le consommateur hein, quand vous êtes au supermarché et rassuré parce qu'il y a le petit macaron qui fait toute la différence et euh, petite séparation puisque là c'est un peu comme de l'acquisition ça se mélange un peu dans tout ce tunnel c'est une étape de retargeting donc le retargeting c'est par exemple la relance de panier abandonné c'est du retargeting euh, quand l'internaute est en train de de regarder votre produit qu'il a passé, euh, ça peut être euh, au bout d'un certain temps ou, ou et d'un certain nombre de pages vues. Derrière, vous pouvez refaire une publicité sur Facebook directement avec la photo du produit et même pourquoi pas une promo. Donc, il a il a regardé tout votre produit il l'a analysé, mais il ne l'a pas acheté. Donc là, c'est ce qu'on appelle vraiment le retargeting, c'est de lui faire de la publicité derrière. C'est clairement ce qui se passe quand vous allez chercher un billet d'avion euh, et puis que pendant un mois derrière, vous avez encore de la pub qui tourne, alors vous êtes déjà parti en voyage. Donc ça, c'est quand c'est mal fait. Euh, mais euh, c'est vraiment ça le retargeting, c'est quand vous êtes re-ciblé. Vous avez visité un site et derrière, vous arrêtez pas d'avoir leur pub. C'est exactement ça. Donc ça peut être très très bien fait, parce qu'on peut le faire en fait en fonction des étapes dans le tunnel donc on peut le faire vraiment par rapport au temps passé et sur une durée aussi on n'est pas obligé de faire du retargeting longtemps on peut le faire pendant 48 heures, 72 heures par exemple et la relance de panier abandonné qui est souvent euh, bah, par exemple sur Shopify qui peut être faite en automatique euh, ou sinon il y a des modules qui existent pour faire la relance du panier abandonné donc là on n'a pas trop d'outils à vous préconiser hein, pour... parce que l'idéal c'est que ça soit intégré dans votre site web euh, et que tout soit euh, mis euh, et, et inclus dans, dans le contenu de votre site web. Pour la phase conversion par contre, trois grandes possibilités, le formulaire simple et efficace, Gravity Forms, qui est un module WordPress, HubSpot, qui permet de faire des formulaires intégrés un peu partout, nous, on en utilise HubSpot pour nous, des pages d'acquisition, donc pareil, vous pouvez faire des pages d'acquisition via HubSpot, Cartflow qui est un plugin WordPress, InstaPage qui est un outil complètement à part qui vous permet de faire des pages d'acquisition des pages sans avoir besoin de. sans vous rattacher à votre site web, vous pouvez le faire vraiment à côté. Ou euh, la boutique en ligne via Shopify, PrestaShop, WooCommerce, il y en a plein, pour vraiment passer à la phase de conversion. Je conclue avec la phase « Fidélisation ». Donc là, votre internaute est devenu client. Comment l'inviter à être plus fidèle et à être promoteur de votre offre et de vos services Donc là, vous pouvez simplement lui envoyer un mail ou un SMS ou un message, même sur Messenger, euh, après qu'il ait, euh, qu ait acheté ou utilisé votre produit-service. Donc là, ça peut se faire en B2B, par exemple, un mail en B2B derrière. « Tiens, merci de nous avoir fait confiance. » Euh, ça peut être fait aussi sur un parc d'activités, sur, sur un parc d'activités, un parc de loisirs, hein, euh, où vous avez fait du canyoning, je ne sais pas, hein, votre, euh, après avoir fait votre canyoning. Donc c'est souvent euh, des petites structures. Euh, il peut vous envoyer un message sur Messenger parce qu'il vous a tagué en photo. Euh, sur, il a fait des photos, il les a postées sur Facebook. Vous, vous êtes venu dessus, vous êtes tagué, et là il peut vous, vous envoyer un message pour vous inviter aussi à euh, laisser un avis sur la page Facebook ou sur Google My Business. Il y a les demandes d'avis vérifiés sur votre marque ou votre produit. Donc là, c'est avis vérifié qui est français, trace pilote qui est un poids lourd. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions dans les avis vérifiés. Et qui est un système automatisé. Donc après achat, ça envoie un mail automatique X temps après pour euh, demander de laisser un avis sur la marque et ou c'est une possibilité hein, sur le produit. Il y a également tout ce qui est programme de parrainage. Donc là, il y a Affiliate WP qui est un super module WordPress que je recommande facilement. Euh, Spread qui également euh, permet de faire euh, du parrainage. Euh, Wheel of Customers qui est un autre outil qui s'intègre sur plusieurs sites marchands, sur, euh, qui ont plusieurs modules sur les sites marchands. Et vous pouvez aussi euh, créer votre programme de fidélisation classique qui permet de fidéliser vraiment l'internaute, qui va le pousser à revenir. Euh, vous pouvez faire des choses vraiment plus poussées que le 10 une offerte. Hein. Il y a vraiment moyen d'aller plus loin. On peut plutôt offrir des cadeaux. Euh, on peut offrir des cadeaux surprises aussi, sans le dire. Euh, créer des événements. Ça, c'est un truc qui marche assez bien, mais créer un événement réservé aux meilleurs clients. Euh, voilà, il y a plein, plein d'astuces dans cette partie-là, mais qui est vraiment à prendre en compte. Et derrière, il faut analyser et il faut améliorer trois choses essentielles. Le heat mapping avec Hotjar, version gratuite possible. L'A-B testing, Google Optimize, version gratuite possible. Et Caméléon qui est français aussi. Analytique, Google Analytique, la base. Après, il y a d'autres outils, d'autres euh, outils d'IA et autres pour vraiment aller plus loin dans l'analyse. Mais déjà, les trois premières bases sont vraiment ces trois-là. Et avec ça, vous pouvez vraiment analyser et euh, euh, le parcours d'internaute. Ça, c'est un petit cadeau en, pour les... Enfin, un petit payant, euh, mais qui en B2B est vraiment top. Euh, ça s'appelle GateCounty. Et ça vous permet d'identifier en fait, les internautes euh, qui visitent votre site. Donc, ça c'est de l'enrichissement de base de données derrière. Et il va vous donner le plus d'informations possibles sur l'entreprise le qui, qui visite votre site web. Donc là, par exemple, il va vous dire que Méotech a visité votre site web. Et il va vous proposer même d'aller chercher les contacts qui existent derrière pour aller les démarcher. Voilà. Et ça, c'est vraiment un outil top. Et il vous permet de voir aussi, vous pouvez savoir les pages qui ont été visitées, vous pouvez aller vraiment loin dans le contenu. Et euh, c'est possible, par contre, que pour les pros, pas du tout pour les particuliers. Donc ça, en sales, pour les pros, c'est top. En 2 b surtout dans une approche, euh, surtout dans une approche, comment dire, d'inbound marketing. On continue pour la dernière fois de cette saison en tout cas, les deux heures de coaching pour travailler sur votre site, avec la réduction du coût de 50 euros, euh, de réduction immédiate, si, euh, si vous avez des questions et vous souhaitez travailler plus en profondeur directement avec nous. Alors, je passe aux questions directement. Alors, je prends Stéphane, concernant le paiement Paypal et la performance de son conversion rate, vaut-il mieux l'intégrer sur le checkout de son site ou diriger le client vers la page externe de Paypal Moi je suis... Alors déjà pour le, paie... le bouton d'achat, je ne suis pas spécialement fan de... du bouton qui est sur la fiche produit. Ça c'est une première info ce n'est pas l'objet de la question, mais c'est un truc important à noter, puisque le, le bouton acheter avec Paypal directement sur la fiche produit, ne permet pas d'analyser toutes les étapes et ne permet pas non plus euh, de faire de l'upsell par exemple, ou du cross-sell, puisque vous êtes bloqué, il est directement redirigé. Ensuite, quand c'est dans les étapes de paiement, normalement, ça ne change pas le conversion rate si c'est intégré dans la page ou si c'est euh, redirigé. Alors, ça peut être totalement intégré. C'est totalement intégré. Il n'y a plus qu'à mettre la carte. Ça, c'est le top du top. Franchement, ça, c'est le top du top. Mais avec PayPal, sauf erreur de ma part, vous êtes obligatoirement redirigé pour l'ouverture du compte et l'identification. Alors, Daniel, sur quels critères choisir un tunnel de vente ou un autre En fait, ça dépend vraiment de votre business. Euh, Daniel, vous êtes en, en B2B ou B2C déjà Tu peux me dire en chat. J'attends son tour. Tech. Les deux, ok. <rire> ça veut dire que vous avez deux tunnels. Ça veut dire que vous avez deux approches différentes. Je pense que vous ne vendez pas de la même manière aux pros qu'aux particuliers. Est-ce que c'est un site e-commerce ou c'est euh avec directement la vente en ligne ou pas Si c'est directement en vente en ligne, le tunnel il est assez récurrent, ré ré c'est souvent le même. On va juste dire que pour le B2B, vous allez avoir une étape supplémentaire qui est euh l'identification en tant que professionnel pour créer un compte pro. Ça, c'est la petite différence dans le, dans le schéma. Et encore que, ça peut être glissé directement à l'étape d'identification. Et dans l'étape d'identification, je suis un pro, Hop, là, il s'identifie en tant que pro. On peut même obliger l'inscription d'un numéro de TVA valide à faire vérifier. Et à partir de là, ces les prix changent, tout arrive en hors-taxe avec des remises de professionnels. Ça, c'est possible. Donc, le tunnel, ça dépend vraiment de votre service. Si vous faites de la vente, c'est vraiment un tunnel orienté vente. Si vous faites par exemple un service qui peut être gratuit et consommable gratuitement et avec du freemium, ce qu'on appelle souvent, et qu'il y a des options payantes après, et bien là, vous, vous avez un tunnel qui est plus le AARRR. Voilà, C'est vraiment ce schéma-là où vous, vous essayez de drainer et d'acquérir le plus d utilisateurs gratuits et, le, et deuxième étape, d'avoir le plus d'utilisateurs qui consomment. C'est vraiment ça. Il faut vraiment bien déterminer votre offre. que vous avez d'autres questions Et sinon, on arrive à la fin du webinaire. et Eh écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. La saison 1 est terminée. Vous pouvez tous les retrouver en replay sur le site du web, slash webinar. Et on va revenir vers vous pour vous solliciter, vous demander votre avis sur ces derniers et également euh, récupérer des idées de, de webinaire pour la saison 2, parce que pourquoi pas faire une saison 2 et sur des thématiques euh, qui vous auraient manqué, des sujets que vous auriez aimé aborder, certainement plus en profondeur. Si vous avez des, des propositions, des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer directement, euh, que ce soit par chat ou à vos côtés, et on essaiera d'avancer dessus. Merci à tous et excellente journée. Au revoir.